Pierre Travelly, je demeure à semaines en Ontario. Moi, j'ai commencé l'artisanat tout de même assez jeune, à l'âge de 16 ans, un peu avec notre mère, le tricot un peu avec ma mère, puis une dame à un moment donné qui me montré à tricoter. Au début, c'est la base que j'ai appris. Mais c'est dans des livres puis des trucs de d'autres personnes que tu as appris. Puis beaucoup, beaucoup dans les livres. Disons que j'ai travaillé, moi, pendant 9 ans, dans un, euh, une boutique d'artisanat. Ça fait que ça m'a beaucoup aidée. J'étais dans la région de à ce moment. J'ai donné des coups de tricot il y a deux ans, pendant deux saisons. C'est une dame qui m'a attendue dire que je tricotais et je donnais des cours. Ça fait m'a appelé une bonne journée. Puis elle viendrais-tu donner des cours de tricot? J'ai là 5 six femmes qui seraient intéressées. Oui, je voyais y aller. Tu connais ta technique, tu connais ton, euh, qu'est-ce que tu veux. Tu as ton patron de base. Puis, à partir de ça, tu t'en vas puis tu fais ce que tu veux dedans. ben oui, j'ai fait des gilets avec différents motifs de' puis différentes couleurs, puis... Euh, J'aime ça qu'il y ait un défi dans qu ce que tu fais dans ton patron. Et pour moi, le tricot, c'est un art. L'artisanat, c'est un art. C'est des valeurs qu'on a eues de nos mères puis de nos grands-mères, je peux dire, puis... Euh, J'aimerais ça que ça continue.